Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 11 de ce défi du mois de décembre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va créer des utilisateurs sur notre Active Directory. J'ai laissé un petit peu de temps entre les deux pour si vous vouliez le faire, etc., si vous aviez des problèmes. Et aujourd'hui, on va voir comment ajouter des utilisateurs dans notre Active Directory, sur notre NAS, Synology, mais également des groupes et intégrer au groupe, etc. Allez, c'est parti Alors, comment créer des utilisateurs et des groupes sur notre Active Directory serveur Déjà on va créer ce qu'on appelle une unité d'organisation qui va nous permettre de classer un petit peu. Donc on se rend sur Genesis Local, on fait clic droit, ajouter, unité organisationnelle, donc plus couramment appelée OU, et moi je vais l'appeler par exemple utilisateur. Avec un S. Parce qu'on va en avoir plusieurs. Donc on a maintenant une sorte de dossier, si on peut dire, qui s'appelle utilisateur. On va pouvoir les créer à l'intérieur, mais je vais également créer. Une autre unité de organisationnelle avec les ordinateurs. Que vous allez comprendre plus tard. Et également une dernière unité organisationnelle, si ça veut bien, que je vais appeler groupe. Donc pour m'y mettre tous les groupes dedans. Dans Stratégie de groupe, je vais modifier trois choses. La première, ça va être l'âge minimum du mot de passe. Je vais la décocher. Comme ça, mon mot de passe, il pourrait être de 0 jours et ça sera nickel. Ensuite la longueur minimum du mot de passe, je vais mettre 4, ça va être beaucoup plus simple et je vais désactiver la vérification de la force du mot de passe pour pas qu'on ait avec des mots de passe avec des, des arrobas, des points d'exclamation, etc. Je vais faire appliquer, on va ensuite aller dans utilisateur et ordinateur, dans l'ou utilisateur qu'on a créé précédemment et je vais faire un clic droit, ajouter utilisateur. Je vais mettre comme nom de connexion stream 1 parce que j'ai envie de créer une gaming area pour faire du stream avec plusieurs personnes. Description, je peux mettre par exemple compte stream 1 Et en mot de passe, je vais mettre Toto Vous voyez, qui fait que 4 caractères Ensuite, on a plusieurs possibilités Donc forcer ce compte à changer de mot de passe dès la prochaine connexion Nous, c'est n'est pas ce qu'on veut Puisqu'on veut que ce compte soit public en gros Que tout le monde puisse se connecter avec Pour pouvoir jouer sur les machines Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Ne pas autoriser l'utilisateur à changer de mot de passe Et le mot de passe n'expire jamais Je fais ensuite suivant là il me demande si j'ai envie de le mettre dans des groupes pour l'instant non je fais suivant et donc on a un petit récapitulatif de tout ce qu'on veut et donc je vais appliquer et ça va nous créer notre utilisateur donc on a l'utilisateur stream 1. je vais pouvoir créer également un autre utilisateur qu'on va appeler stream 2 Voilà. je vais le faire rapidement deuxième utilisateur créé je vais créer un troisième utilisateur qui sera moi même en fait donc je vais créer un utilisateur que je vais nommer euh, Allez, et moi je vais m'ajouter dans le groupe administrateur, donc Domain Admin, Design Administrator of the Domain, hop, je me mets dedans, et voilà. Donc vous pouvez faire ça pour tout le monde, créer d'autres comptes, par exemple pour des amis, pour de la famille, etc. Et maintenant on va aller dans le groupe, l'OU groupe qu'on a créé, on va faire clic droit, ajouter un groupe. On aurait pu le faire aussi dans Utilisateur, mais j'ai envie de dissocier les deux pour qu'on puisse mieux s'y retrouver après. Donc le nom de groupe, on va appeler ça « Stream ». Donc dans « Description », je vais appeler ça par exemple « groupe Stream ». On laisse la portée du groupe à « International et Sécurité » et on fait « Appliquer ». Ensuite, on va faire un clic droit, « Modifier ». On va aller dans les membres et vous voyez, on a plusieurs possibilités de membres ici. Et on va cocher « Stream 1 » et « Stream 2 ». On veut qu'ils rejoignent ce groupe alors pourquoi créer des groupes les groupes après ça va nous permettre par exemple c'est pour affecter des dossiers je vais dire ce dossier est prévu uniquement pour les personnes qui font partie du groupe stream et donc toutes les personnes du stream auront accès à ce dossier mais pas les autres etc on peut faire énormément de choses grâce à ça donc c'est très important j'aime bien classer etc par nom par euh fonctions, on va dire. Par exemple, ici, on a streamer, euh, on peut avoir youtubeur si, par exemple, on, on monte un, un événement, etc., et qu'on a besoin de mettre ça en place. Et donc, voilà, on a créé nos utilisateurs, également nos groupes, et on a associé des utilisateurs à des groupes. Bon, et eh bien voilà, on a vu comment créer des utilisateurs des groupes. Dans une prochaine vidéo, on verra comment connecter un ordinateur sur ce nom de domaine pour ensuite pouvoir se connecter avec les utilisateurs qu'on a créés. Mais en tout cas, si ce défi du mois de décembre et cette vidéo te plaît, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter commenter, à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut